Aujourd'hui, nous commémorons l'un des meilleurs artistes de tout le temps. Un artiste qui a créé la musique contemporaine à son époque, mais aussi complètement différent de tout ce qu'on a entendu. Controversé, danseur extraordinaire et génie de la composition musicale. Public distingué, que l'ère fondateur du musée Michael Jackson. Michael Jackson est né le 29 août 1958. À l'âge de 10 ans, il fait des débuts professionnels avec ses frères du groupe de Jackson. Et à partir de ces jeunes âges, il commence à démontrer son incroyable talent et sa capacité artistique. Ce serait aussi dans cette première étape de sa vie qui marquerait son avenir professionnel de façon importante. Des chansons comme I'll be there. Ou The Love You Save s'avère être ses premiers succès professionnels. Il fait ses débuts en tant que soliste en l'an 1971, où la musique disco était à son apogée. Et c'est grâce à ces genre que petit à petit son image d'artiste consolide et fait danser le monde entier. Mais c'est dans les années 80, avec les Sœurs de la pop, qu'ils ont image pas à d'une star internationale. Comment, comment oublier des chansons comme Billie Jean, Thriller, Bad, It's not Criminal, et bien d'autres qui aujourd'hui, près de 40 ans après leur conception, sont encore des référents de la musique pop. Pour moi, en tant que fondateur de ces musées, je suis profondément honoré d'avoir l'opportunité de reconnaître les rares héritages que Michael a laissé à peu près des 50 ans de carrière. Sa musique était amusante, excitante et réactif. Il a exprimé en mots doux, d'une manière exquise et poétique, les sentiments et les idées de toute une génération. Je veux reconnaître trois pièces que je considère personnellement comme très importantes dans sa carrière. I'll Be l'un de ses premiers succès, une chanson dans laquelle il parle des plus beaux sentiments qui existe, l'amour. Les second, Thriller, représentant Maximum de la pop des années 80, une chanson dans laquelle il raconte une histoire fantastique d'une manière passionnante une mélodie et une chorégraphie indéniable que la moitié du monde a dansé. Tout simplement un bijou, le top universel. Et la troisième, un choix personnel, car de sa longue carrière, nous pourrions en choisir tant d'autres, mais pour moi, Song, est l'un des plus étonnants. Une belle chanson avec un message extrêmement important. Notre planète. Quand un Artis parle et élève la voix pour souligner l'importance de la santé de notre planète, a été un moment incroyable dans l'histoire. Michael était un homme controversé, en raison, en raison de ses changements physiques, de ses controversées juridiques, de sa personnalité étrange. Mais dans un environnement aussi absorbant et extravagant que les médias artistiques, caractéristiques font en aucun doute de lui une légende du XXe siècle, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous continuons à les reconnaître comme les rois de la pop. Et personne, personne n'est prêt de lui prendre ces titres. Avec l'inauguration des musées. Nous, aurons, nous en aurons plus de 50 ans d'une carrière prolifique, pleine de génie et de créativité, et que nous ne verrons guère se répéter au cours de ces siècles. Levons nos verres pour reconnaître ces amis et artistes merveilleux et sont incroyables. Comme il est dirait dans ces chansons, Man in the Mirror. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Madame Toastmaster.